What's up les gens on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est Kojazi on trap, trap, trap, man nigga Holy shit Ok moi bon, j'ai fait plein de vidéos de, Wesh, de rocket league avant mais j'ai pas les sortir je crois parce que c'est des longs records et tout Donc ce qu'on va faire tout de suite c'est que Wip, je vais partir avec cette voiture alors ça c'est des nouvelles routes Les routes de la saison 13 je viens de les acquérir là maintenant je viens tout juste de les acquérir J'ai mon club LST si vous voulez rejoindre vous avez quand même ajouter euh... Quand m'ajouter euh, mon Rocket ID, vous voyez qui est euh, juste ici là, si vous suivez ma souris, tu vois, c'est juste là, tac, jazzy, hashtag euh, 2690, ou sinon vous m'ajoutez sur Steam, un hein, euh, co -tire du bad jazz hop, tout simplement, et puis voilà, c'est parti, on va faire un duel, pardon, excusez-moi, un duel, et je vais pas partir avec ces voiture, parce que c'est un duel, je prends Christmas X, Christmas X, parce que c'est fait longtemps que j'ai pas, pas joué avec Et Pour les duels, généralement je prends une t En fait, tout simplement Alors, je suis vraiment nul, on hein, n'a jamais vraiment vu mon level Bon, en même temps, vu ma dernière vidéo <rire> euh, Je commence à 0,000 je vais qu'on niveau boîte en plus donc euh, On ne pouvait pas, pas vraiment savoir si j'ai du level ou pas Et bon en salle de ça, j'ai pas trop de le level j'ai un petit level, genre je sais half-clip, je sais faire 2-3. Je me suis entraîné sur les aériens, genre normales, c'est ça ce que je veux dire. Je commence un peu à comprendre genre les priorités, genre euh, la balle, là, le ballon un peu à grûler un peu au sol aussi. Donc, vous avez pu voir la suite quand je juste avant. Alors vous voyez, dans un petit shop comme ça, il y a des gens comme lui, tu vois, ils viennent, ils attendent. Vraiment jamais. Il n'y pas Il n'a a pas de boost Il a pas de boost Je sais plus comment on appelle ça là Il a que Je prends tous les boosts euh, devant, devant, devant lui après, euh... Je que c'est le boost, boost star donc, Tiens j'ai pas de temps quoi. Oh, le pinch Elle a marqué bon Ce que je vais faire c'est que là je vais laisser aller c'est pas dedans j'ai chaud alors là j'ai fait un gros pari là j'ai fait un pari que c'est pas dedans je vais aller et... <rire> et je prends le rebond heureusement c'était pas dedans <rire> et ça a tapé de photo <rire> pour moi ça allait carrément sur le mur là bas en fait c'est vraiment que je foute t'as d'autres modes de jeu aussi t'as du basket t'as du hockey t'as du... enfin bref si vous voulez regarder ma première vidéo sur Rekulbink Café, 1 un million de... 1 million... Non, un... <rire> Qu'est-ce que je dis Pas un million. Mais genre 1000 vues. Euh... Enfin, je vous explique un peu ce que c'est ce jeu. Donc, depuis, euh, il a... Depuis, il, il s'est bien amélioré. Il, plus... il y a plus de modes de jeu. Ah, ça... Oh, c'est rentré Non non je disais du coup ce, ouais, ce jeu il, il s'est bien amélioré depuis que donc vraiment euh, <rire> je vais l'expliquer donc en deux spies vite fait pour te dire tu as, as des championnats bon ça c'est normal c'est un, un peu le jeu tu les RLCS donc Rocket League Championship donc c'est un peu euh, pour les Fortnite, pour les fortniteurs les comme ça veux c'est la même chose que les FNCS c'est voilà, bon quoi c'est tout cool. Après il y a un charpé Non non l'RL Comme LOL plutôt hein, faut... Parce que l'RL frère c'est Alors c'est totalement différent de LOL hein. oui. C'est totalement différent Mais vraiment le public c'est le même Non enfin, j'ai pas plus de même Le public, c'est vraiment le même Je vais lui mettre de la balle sur un voiture, on va le contester comme ça. Je vais le contest on net. Alors le net c'est les cages. On hein. utilise même ça pour le structure normal. J'utilise ce terme pour, pour décrire les cages. Vous savez qu'il ne devrait pas aller avoir. Oh il y a 103, attends, c'est chier. Oh le coup Bah tous les tous les sans on, on fait une fente. DJ Là je suis pas en classé, du coup, euh, du coup ça va. Donc euh, on va continuer comme ça. Allez, il faisait une petite revanche, il veut une petite revanche, donc euh, parti. Alors quand on n'est euh, pas en classé, on peut rejouer contre la même personne si n'est prêt aussi, si il ne quitte pas. Alors qu'en classé, on ne peut pas. On est plus, tout augmente de rang, plus tu augmente de, de rang, ouais, de, de level ouais, du coup. Plus, euh, moins il y a de personnes. Par exemple le rang le plus haut c'est euh, Grand Champion, Grand Champ pour euh, abréger. Et il n'y a pas vraiment énormément, énormément de, de gens par exemple, qui se gradent Parmi tous les gens qui jouent à Rocket League, bien sûr. Sinon effectivement il y, y en a quand même beaucoup. Mais il y a parmi tous les gens tous les joueurs Rocket League, il n'y en a pas vraiment énormément euh, qui se gradent j'apprends généralement souvent les mêmes personnes vraiment en solo alors je suis vraiment en un... moi je suis... je suis un 1v1 player, je suis un 1 player, un c'est t'écris ça comment, t'écris 1 euh, apostrophe s pour dire 1v1, un Et moi je suis un 1v1 ça veut dire que je fais vraiment quasiment que des 1v1 non c'est pas que... ah en fait ah non <rire> là, là, je fais pas que des 1v1 mais fais... c'est vraiment mon mode préféré quoi. je vais je tryhard dessus genre en euh... mode euh, ouais, faut que, vraiment que je sois plus fort en 1v1 etc je monte mes grades en 1v1 parce que Normalement en fait on dirait pas mais le 1v1 parce que là je parle pour ceux qui jouent au jeu Tu vois il a tenté une arienne, ça c'est pas une arienne parce qu'elle est pas très haute C'est juste une, une petite frappe Je vais sur le boost, je si il a du boost, allez, hein Tiens Oh putain il a eu, je savais qu'il allait sauter en plus il prend des démo là en fait je veux qu'il gagne ouais. et je fais passer la main. Oh là là, let's go On est sur le, sur le drop de la vie. Oh, oh ah <rire> J'ai touché la base Comment je l'ai touché mais dit pas qu'ils sont pas en en, en plus juste après pas une correction directe Non ça va Oui pour lui Alors faut savoir que je donne des tips c'est tout mais... Ouh Je donne des tips c'est tout mais j'ai suis vraiment éclaté non ne pas... pas croire que... C'est bien et... je suis pas tout parti mais je suis vraiment... Alors faut savoir un truc c'est que Rocket League vraiment euh, ou... Rocket League comparé à tous les autres jeux, jeu, les jeux de jeux, genre par exemple LOL etc. LOL c'est compliqué effectivement, mais ça demande beaucoup de stratégie etc. effectivement. Et euh, Rocket League c'est vraiment un jeu qui demande du skill, genre par skill j'entends bah, les compétences mais effectivement. mais, mais par skill j'entends euh, bien euh savoir bien euh, contrôler sa, sa voiture. Tout ce fait, donc bien contrôler sa voiture, contrôler son boost. Bon, ça, ça, ça paraît facile en disant ça, mais par contrôler sa voiture sûrement sur le sol, si tu veux, oui. Si veux. Alors, je peux faire des grilles oui. Je peux griller, euh, On va pas comme ça parce que juste à côté, je suis pas oui. Juste après euh, ce match je suis allé en... Alors, je, vais pas en créa... je fais que dire en créatif mais il n'y a pas de mode créatif. Effectivement on peut créer des matchs si on est sur Steam avec euh, Workshop. C'est pas dedans. Ça. Donc, après j'ai aller en... en entraînement. Donc en euh, free play. Je vais vous montrer un peu ce que je vais dire. Genre euh, savoir... Vraiment euh, le plus compliqué dans contrôler sa voiture c'est contrôler sa voiture dans les airs vraiment il euh, y a des trucs à faire genre de double tu peux faire des resets et... mettre un extrait sur c'est pas dedans. je vais mettre un, un extrait sur la vidéo là sur votre écran là tout de suite vous aurez un extrait de ce que c'est et bah pour le spire C'est un peu les, les g4b c'est un peu les, les clans de en plus c'est un peu un clan de rocket League, tu vois c'est un peu la g4b je les cherche j'ai laissé là où il était devant les cages On va aller prendre un bus jamais personne on lâche plus il va pas directement il va jouer avec le mur Alors la musique que vous entendez c'est dans le jeu là, On peut retrouver sur Spotify Oh t'as le petit onglet euh, écouter sur Spotify Ouais je suis gros. C'est quoi ces arrêts gros il fait des arrêts d'une, non là j'ai pas le jeu, à moins que je marque ah, mais, non c'est bon, Il veut la une autre c'est bon. Donc ce que je disais, c'est que je vais aller en entraînement et je vais vous montrer un peu de quoi je parle. Alors, le, le truc le plus compliqué c'est de contrôler sa voiture dans les airs. Tu vois, quand elle n'est pas quand elle est pas droite. Tu vois par exemple. Hop, là j'ai retourné ma voiture. Hop, les contrôles sont inversés. Pourquoi Parce que. Les contrôles sont inversés, genre. Quand, quand je vole comme ça. Quand je vole comme ça. Là les contrôles sont inversés. Je vois le dessus de ma voiture. Donc si je veux aller à gauche, c'est à droite. Si je vais aller à droite, c'est à gauche. Et les trucs les plus compliqué de base, c'est vraiment de, de gérer la vitesse dans les airs, de, de voir où va la balle, etc. Et après seulement tu je peux commencer à venir, tu viens, t'as des joueurs, rien ils, ils font paf, paf hop ils freestyle tu vois double tap boum hop ils rentrent etc tu vois genre vraiment quand même ils viennent ils, ils attendent, oh. oh tu vois ils font tombent, ils tombent des sous boum donc je vais vous montrer tout ça, je vais mettre quelques extraits à l'écran là maintenant. And G2 really making sure they control both of those midfield boosts for refusing to oh. allow them anything <laughs> and Rizzo clangs the double tap, beautiful shot. Oh, the moment they have no one on the backboard, Rizzo's like, cool, free goal, let's go. Off the backboard, beautiful placement, such power on it. Not gonna Okay. Okay. <laughs> okay. Okay. <laughs> I like touch, even it was weak. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va faire un duel solo. On va faire nos games de classement, les gars. Parce que. Euh, ben, j'ai pas fait les games de classement. Maintenant c'est la nouvelle saison, la saison 14. Et j'ai pas fait euh, les games de classement. Donc, euh, on va voir, on va voir. Là on va faire les games de classement en solo. Donc en 1v1. On va voir euh, où, où est-ce que je finis, la dernière fois j'ai fini assez saison euh, en étant bronze 3 pardon Bronze 3, euh, Lille euh, Silver one Donc là, là je peux pas faire les mêmes erreurs que tout à l'heure tu vois Genre là pile <rire> puis quand je dis ça je fais la, je fais la même erreur quoi En fait j'ai mis fake le boost Et je me suis pas rendu compte que j'étais une aussi... fille Je vais faire un late je boost mais en même temps j'appuie je... sur le... J'allais pour le boss Je vais lui donner un ball. J'ai fait des pièces erreurs. C'est ça de pas jouer pendant... pendant deux semaines C'est Ah lui je suis où je suis, Parce que je suis désordre. Je suis nul aussi. Là. Ça marchait. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire, je vais essayer. Mais... Ah, c'est pas demain, c'est pas demain. une on... c'est pas, pas le là si je la touche encore elle sortait bon Déjà, le game de classement j'ai plus pas avec la belle voiture en fait. J'ai à Christmas X, alors que voiture je prends de jazz. C'est une autre item, hein, c'est la même chose. Mais ça me dérange. Ok ça c'est. What a play What a play, waouh, insane. Oui. Alors, le, le gros boost apparaît les 10 secondes donc ça va c'est vraiment cool je suis vraiment cool hein on net on net open goal qu'est ce que je fais open net qu'est ce que je fais rien je, je rate Alors, faut savoir que retenir pour chaque match, chaque seul match que tu fais, et tu mets avec un gars un peu près de ton level, et je suis en rank ou pas du tout, vraiment il y a du style level de fou dans ce jeu qu'on je vous dis. C'est qu'ils sont même jusqu'à aller faire du matchmaking par rapport à ton level. c'est normal, mais vraiment euh, par rapport à tout ce que tu peux faire dans le jeu, il y a vraiment plein de trucs plein de variables euh, possibles, il doit y avoir tellement de variables possibles par rapport aux autres jeux. Même d'autres jeux euh, vraiment euh, pour un gros style, Vraiment Rocky c'est. Il y a tellement de variables, il y a tellement de trucs qui peuvent définir ton level que, euh, que, voilà. Par exemple, tu peux être bronze 1, freestyler, tu vois. Imaginons que je m'entraîne de fou, je viens, je peux faire des ariales de ouf, je peux freestyle. Ouh je peux frustrer alors je suis même pas J'aime pas silver tu vois J'ai boost Je prends J'ai fait la pire erreur de toute ma vie J'ai chaud au cul pas pas net Tu vois, Il a voulu me Tu vois, là une erreur que j'allais refaire la a shooté j'allais aller pour le boost à droite alors qu'il faut jamais vraiment, faut vraiment jamais... je me suis dit ça et je me suis fait je me suis dit ça et je me suis dit ok si je fais ça je me ferais un but pour sûr Donc pour se faire plaisir on va finir en tentant le mustif. А и